Bonjour à toutes à toutes, bienvenue ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio et euh, en ce samedi matin, petite nouveauté euh, qui sera un rendez-vous régulier sur euh, la chaîne c'est euh, du sport et du jeu vidéo, c'est du fitness tout en finesse c'est Ring Fit Adventure euh, sur la Nintendo Switch histoire de montrer que euh, bah, les gamers savent prendre soin d'eux à travers le jeu vidéo aussi savent faire de l'effort physique et plus personnellement euh, que je fasse un peu plus euh, d'efforts moi de mon côté parce que euh, je suis pas un sportif de base hein, ça doit se voir euh, mais je sais que j'en ai de plus en plus besoin euh, voilà donc euh, c'est une question euh, importante je trouve surtout euh, actuellement voilà donc linkfit adventure euh, on est sur euh, le menu principal enfin en tout cas ce qui vient de sourire, c'est la première fois que je lance le jeu donc enfin le jeu et les sessions de fitness parce que c'est pas quand je c'est vraiment des vrais efforts de fitness, des vrais entraînements de fitness pour prendre soin de son corps. C'est pas des blagues. Donc pour l'instant, ça me dit de près. Donc je, je suis déjà équipé hein. il y a le Ring Con ici. Hop là. À ma jambe. Hop là. Je vais essayer, je suis pas très souple, pardon. Hop là, il y a le Joycon gauche et euh, voilà. Donc là, ça me dit de presser sur le ring -con. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop là. C'est pas simple. Hein. Utilisation du ring C'est bon, il est bien placé. Info sur la santé. Il faut bien s'échauffer. Rester dans, rester dans ses propres limites. Euh, arrêter si on est vraiment trop fatigué, s'il y a des douleurs à la poitrine, des vertiges, etc, etc, votre activité physique dans les limites raisonnables et évitez les efforts excessifs, bien entendu à côté de moi j'ai ma gourde d'eau parce que c'est important, il faut s'hydrater pendant l'effort, voilà euh, comment ça se présente, donc là c'est l'aventure, c'est ce que je vais vous proposer, mais aussi des mini-jeux rapides, euh, combinez vos exercices préférés et entraînez-vous à votre rythme, Voilà, multitâche Faites de l'exercice avec le Rincon tout en regardant une vidéo ou la, ou la télévision. Alors ça c'est sympa, c'est un truc, euh, en fait, c'est on peut laisser la switch en veille, mettre le ring-con sur le rincon et euh, s'amuser à faire des pressions euh, sur l'épaule, sur le torse comme ça, le, tout en faisant autre chose. Et ça garde en mémoire et ça peut nous aider dans l'aventure ensuite. Et ça c'est chouette. Euh, jeu de rythme, bon bah le nom veut tout dire hein, évidemment. Brins de cosette, ce sont euh, des trucs et astuce, astuces relatifs à la santé et au fitness. Euh, voilà, et à la carte, c'est vraiment l'entraînement, c'est le programme de, de fitness en fait. Alors, direction l'aventure, ah, on peut paramétrer une alerte aussi en hein. euh, là haut là-haut. C'est quoi ce côté droit Droite, c'est euh, à dire que même si la switch est en veille, ça veut dire que tout est euh, régulièrement et on aura une petite alerte pour dire bon, allez, c'est l'heure de, de, de faire du sport. Normalement, c'est quelque chose qu'il faudrait faire au quotidien. Dans un premier temps, ce sera une fois par semaine pour ma part. Par la suite, on verra. Allez, let's go. Euh, oui, c'est moi. Ben euh, oui, c'est moi. Espace nécessaire. Hop là, je pense que je me suis bien positionné. Échauffement. Bienvenue dans Ring Fit Adventure. Vous allez découvrir le Ring Fitness, c'est-à-dire le fitness avec un Ring Con, ce que dans les mains, tout en vivant une grande aventure. Donc c'est ludique en plus, au fait. Il y a une chose très importante à garder en tête lorsque vous faites du Ring Fitness. Il s'agit de votre posture. Ah ben la posture, tiens, le dos. Parfois, on pense exactement faire ce qui est indiqué, mais on, si on n'adopte pas la bonne posture, l'exercice peut s'avérer moins efficace. Je vais donc vous présenter, sans plus tarder, une pointure de la bonne posture. Voici, Posi. Euh, ok. Il fait de la poésie, il ou elle. Posi vous indiquera toujours quelle est la bonne posture à avoir. Si vous réalisez vos exercices avec la bonne posture, vous pouvez vous attendre à de meilleurs résultats. Suivez donc bien les démonstrations de Posi pour tirer le maximum de vos séances de ring fitness. Commençons par les commandes de base. Imitez Posi pour déplacer le curseur verticalement. Ok. Attends. Ok, j'ai compris. Donc on peut quand même utiliser le Joy-Con. L'intensité. Quelques questions. Bon, je suis masculin. Dernière nouvelle. Mon, ah, mon âge, je pensais pas montrer ça en stream, mais bon, c'est pas grave. En même temps, la plupart d'entre vous le connaissent maintenant. Ah, c'est avec le... Donc... 31. Pour le moment. Que, par rapport aux gens de votre âge, quelle quantité d'exercice vous faites bon, Je fais un peu de vélo. Un peu, on va compter. Quel niveau de difficulté souhaitez-vous pour vos exercices Raisonnable. Euh, sérieux, extrême, je, non. Clairement, je ne suis pas du tout de ce niveau-là. Tranquille, j'ai peur que ce soit un peu trop mou. On va y aller raisonnablement. Histoire quand même que euh, le, le corps euh, travaille. Euh, oui, ça me convient. J'ai l'impression de vous connaître un peu mieux. l'intensité d'exercice qui vous convient a été calculée si cela vous semble trop facile ou trop difficile ne vous inquiétez pas nous ajusterons l'intensité tous les jours tous les jours voilà donc au quotidien quoi. mon pouls ah ça non plus je pensais pas le montrer en stream bon bah écoutez tant pis vous le saurez euh, oui on se moque pas mais en effet je ne fais que 50 kg j'ai repris le poids perdu mais j'ai pas tout repris non plus. Lors de vos séances, vous devrez courir sur place. Si vous avez peur de déranger en faisant du bruit, vous pouvez sélectionner le mode silencieux. C'est quoi le mode silencieux En mode normal, votre personnage court lorsque vous même vous courez. En mode silencieux, vous faites courir votre personnage en faisant des flexions. Une démonstration. Pas besoin de courir, ce qui réduit les vibrations au sol. Non, on y va normal, on est là pour, sou pour, pour souffrir. Hop là. On peut changer le mode à tout moment. Nous allons paramétrer le ringcon et la sangle de jambe selon votre force. Réglez la sensibilité du ringcon en mesurant votre, compression et de for votre force de compression et d'étirement. Commençons par votre force de compression. Tenez le rincon à deux mains et pointez-le devant vous. Pressez le ring avec force. Ah, Je suis déjà crevé. C'est pas simple. Hein Passons à la force d'étirement. Tenez le ring à deux mains et pointez-le devant vous. Étirez le ring avec force. Ah, C'est déjà plus difficile ça. Réglage de la sangle de jambe. Petite foulée. Est-ce qu'elle est attachée Oui. Écartez légèrement les pieds et gardez le dos droit. Courez sur place en petite foulée okay, on commence en à courir. Faisons attention à ce qui vous entoure. Okay. Foulée rapide. Ah, mais j'ai dit petite foulée. Oh, mince J'aurais dû être plus lent. Écartez légèrement les pieds et gardez le dos droit. sur place en rapide. Okay. J'aurais peut-être dû mettre des chaussures chaudes. <rire> Je suis déjà mort. Étirement dynamique. Avant tout exercice, il faut faire des étirements dynamiques. Ce type d'étirement peut vous donner de la flexibilité. Oui, en même temps. Je suis essoufflé. Avoir un exercice physique, ces étirements permettent de vous échauffer, ce qui peut contribuer à le prévenir les blessures, survenant quand les muscles sont raides. On va pas se faire un claquage. Vous imaginez un claquage en stream. Ils sont différents des exercices statiques lors desquels on s'attire en maintenant une position. D'accord. Les uns sont pour s'échauffer, les autres pour récupérer. La position qui s'endort quoi. OK. Commençons. Tâchez d'imiter les mouvements de Posy sans forcer. En avant la musique. Imitez les gestes de Posy. 3 2 1 c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le ringo. Ah, il faut le toucher. Gardez le dos bien droit. Ah, gardez le dos droit. Une dernière fois. Bien. Par contre, je ne monte pas les bras en haut. L'exercice consiste à monter les talons. Les talons. Levez-les alternativement pour toucher le ringcon. Ah, c'est plus dur. Orientez bien l'intérieur de vos cheveux. Ouais, mais je suis pas loin. assez souple, moi. Du gauche, oui, mais du droit, j'ai du dernière mal. Dernière fois. Bien. Passons aux étirements Aïe. du dos. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Attention à ne pas trop ah, avancer les genoux. Je crois que je me suis trompé. Assurez-vous d'avoir les orteils pointés vers l'avant. J'ai du mal à garder les bras Une tendus quand même. Une fois hein. de chaque côté. Bien. Ah là là. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le ring et penchez-vous sur le côté. Faites en sorte de garder le bas du dos bien Ah bah t'es gentil, le bas du dos droit quoi. Je peux pas. Penchez-vous tout en expirant. <rire> Une dernière fois de chaque côté. <rire> Beau travail. Je suis décédé. Vous avez de l'eau Oui. Une serviette Non. On ira à la douche après. Choisir l'apparence du personnage. Euh, oui. Voilà. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, c'est parti Let's go. Vidéo d'introduction. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc On dirait le Rincon ou l'anneau unique ou les deux. Jake. Col tout le monde connaît. Chargement. Étirement. Ah, faut que je l'étire Et euh, ouais. Allez, c'est parti. On libère le démon, là, c'est sûr et certain. C'est le mal. Mais qu'as-tu fait badass bon. Il a une tête rigolote quand même. Stupide créature si naïve Wearing à présent, l'heure de, rég... de régler nos comptes à sonner. Mais bientôt ma puissance sera totale et je ne laisserai plus personne se mettre en travers de mon chemin. Drago Il s'appelle Drago Ok. Oh Pardon, j'ai dû vous faire peur Celui que vous venez de voir, c'est Drago Un dragon à l'aura maléfique Quand je pense qu'il lui restait encore une telle force Moi, c'est Ring cette aura maléfique que Drago dégage peut mener le monde à la folie. S'il parvient à la répandre, cette aura recouvrira tout et causera mille désastres. Mes pouvoirs ne suffiront pas pour l'en empêcher. Hmm? Dites-moi, vous ne semblez pas venir de cette contrée. Mais... Hmm. voyons voir. Ouais, ça pourrait marcher, je sens un potentiel vous bien placer votre main droite sur moi posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme une une caméra infrarouge mesure en cours ne retirez pas votre ça pouce. prend le truc cardiaque c'est que ça au secours c'est quoi cette coupe de cheveux <rire> super saiyan synchronisation terminée d'accord il est content il est synchro nous sommes en phase maintenant partons à la poursuite de dragon d'accord bah le sport va sauver le monde hein écoutez Un problème Rassurez-moi. Vous, vous venez avec moi Pas vrai bon, Est-ce qu'on a le choix Plus vous vous entraînerez avec ardeur, plus nous serons synchronisés et plus la flamme de votre chevelure brûlera. Ouais, mais mettre le feu à ses cheveux, c'est peut-être pas une bonne idée. Je compte sur vous. Chapitre 1, là où tout commence. Que fait Drago là-bas Alors derrière la caméra, c'est Ring qui parle. Il faut battre les muscles tant qu'ils sont chauds. C'est bien ce que dit le proverbe. Donc ouais, c'est pas tout à fait ça. Allons-y, vous et moi, on peut le battre. Dirigez-vous vers l'endroit marqué d'un point d'exclamation. Ah, ok. Niveau 1. Quelque chose émané de Drago. Une sorte de halo violacé, comme ça. Euh, comme ça, comme c'est écrit euh, derrière la caméra. Ah oui, euh, c'est rigolo. Mm -hmm. Vous vous souvenez C'est le rat maléfique qui s'insinue dans les fissures de l'âme pour prendre possession de son hôte. C'est pour cela que nous devons arrêter Drago le plus vite possible. Cela fait beaucoup de choses à avaler et vous n'y comprenez probablement pas grand chose. En effet, vous n'êtes peut-être pas très à l'aise pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Prime terre à tenir l'arrivée. 2 minutes. 540 mètres, 9,40 kcal. Il y a un système de vie quand même. Plus récupération. Ah, on peut faire, il y a des phases de récup quand même. Bon, faut faire quoi Oui, c'est ça, je vais faire une capture d'écran. Hein. Enfin, quoique, ouais, je pourrais à la limite. Le décor est très beau par contre, hein, franchement. Atteignez l'arrivée. Course. Allez, c'est parti Il y a une porte un peu plus loin. Commençons par nous y rendre. essayez de me compresser ok c'est une arme en fait Hé hey, hé hey vous pouvez tirer au canon à air essayez de vous en souvenir avec le canon à air vous pouvez aussi tirer sur les côtés raté ah c'est comme ça d'accord visée vous semble défectueuse, inclinez-moi vers le bas pour la roche. D'accord. Tiens, on approche d'une porte. Bah, Tiens. Oh, il y a un obstacle. Essayez de m'incliner vers le bas et de me bah, compresser. Compressé. Oh, ouais, d'accord. Impressé. Super oh Dans les escaliers, on avance plus vite en levant les genoux bien haut Ah, oh, oh, attendez, c'est Tirez fort sur mes deux poignets et vous pourrez aspirer tout ça. OK. C'est ça. Bon, en route. Réglez tranquille. Ah, oh, c'est dur! C'est quoi? quoi ça? Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion, mais attendez! Et tirez votre corps vers pied! Ok! Allez, go! que c'est faussé ça euh, peut-être pas c'est peut-être pas faussé non en te... estimation en te tenant compte de votre âge merci de me rappeler ouais, j'ai dépensé plus de calories que ce qui est indiqué pose gourde non c'est pas bon je voulais pas faire de capture d'écran pardon c'est pas grave de l'eau allez on est reparti oh j'ai pas passé le niveau 1 Oh zut oh. Je, je suis déjà mort, hein. je, je rigole pas. Hein. Bon, Rien ne sert de parler, il faut courir à point, partir à point. Continuons comme ça. Let's go, 4 minutes, oh, j'aurais peut-être dû me, me poser un peu plus je pense, au secours. Ok go, petite foulée, sale bête, c'est quoi ça Essayez de m'incliner vers le bas et de me maintenir compressé. C'est pas facile ce truc. Ah hein. oh. hey, oh, bon? Et la pas autre humain? Ah bon? Il y avait un autre chemin. C'est quoi, ça J'étais sûr qu'on y échapperait pas. Un sbire. Pour battre les monstres créés par... Un sbire. Vous devez prendre part à des combats de fitness. Oh, combat de fitness. Oh, putain. Pardon, punaise. J'ai Pas d'inquiétude pour les combats de fitness. Vous pouvez compter oh. sur moi. Ouais mais il va pas faire exaucer ma place. Lors des combats de fitness, les adversaires s'affrontent avec de l'énergie sportive. Ok. En guise d'échauffement, commençons par battre ce monstre. Une technique, ouais, ok. Ok. Choisissez une technique. Okay. Okay. Okay. Ah ouais Euh, allez, les squats en premier. Squat C'est parti Faites travailler oh, En premier Super Bravo Ah, mais je, je lève le, les talons, c'est pas bon Fantastique! Continuez comme ça! Oh. le vieux icône sur la cuisse qui arrête pas de vibrer, c'est. Un peu désagréable. Bien. Essayez de vous surpasser! vite! Superbe! Encore quoi C'est bien! Super. Une dernière fois! Ok! Oui, il y a que la moitié de la vie du monstre, d'abdos. C'est quoi ça? Ok. Oh. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Mais j'ai perdu de la vie. Choisissez une technique pour attaquer. Euh, ok. Question triomphale. C'est parti. Ne levez pas le menton. Ne levez pas le menton. Excellent! Appuyez plus fort sur le ring -con. Plus fort? C'est mieux. C'est bien! Et en plus, ça détecte quand tu fais mal l'exercice, quoi. C'est un secours. Joli combat. Ah, je pas, suis passé au niveau 2. Super. Je gagne en attaque et en défense. Ok. Oh. Je suis en âge Je rigole pas. Je suis en âge Et nage, N-A-G-E, tout attaché dessus. Allez go. Oh il y a des cœurs, c'est gentil. Hopé. Oh, Aïe C'est plein le l'ombre Dans l'étagère Le toc s'est fou Dépêchez-vous Continuez comme ça Fais l'effort Oh non, pas ça C'est pas allé assez vite. Oh mais j'ai pas le temps de récupérer moi. Allez, go, les On y va. Pliez les jambes en expirant. Bien. Fantastique. Bravo. Excellent. Super! Bien! Passons à la vitesse supérieure! Très bien! Tenez bon! Eh bien! Encore toi! Bon travail! Bon travail! Une dernière fois! Oui! Un oui. oh, score. Choisissez une technique pour attaquer! Ah oh, mais ça, il, a... il va y avoir des soucis de caméra! Ouais, ça, Posture de la quoi ça, allez. C'est quoi ça Il faut y aller lentement. Penchez lentement. Penchez lentement. Bien, encore un peu plus bas. Revenez lentement à la position de départ. Concentrez-vous sur votre posture. Oh mon dieu, les cuisses. 40 techniques différentes, ce yoga, musculation et d'autres exercices. Oh le décès. De tactique avec la progression, oui. Allez! Et où? C'était censé durer 4 minutes, c'est 6 quoi. Bien. Allez, finito. Voilà. Vous l'avez fait. Abaissez votre bassin. C'est un peu bizarre d'avoir une courbe négative. Non, c'est pas vrai ça. À double facile ça c'est pas vrai ça ah oui largement niveau 3 wow plus ça va plus ça demande de xp vous êtes superbe non non vu mon état je suis pas superbe là. Je, suis, je suis en âge Rien ne sert de par... Oui bon tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Drago ne soupçonne pas votre puissance. Il ne doit pas se méfier. Appuyez sur le menu. Ok. Ok. Bon. Euh, direction le boss. rentière, en fait. Boire. Oh. Allez. Vous avez mal au genou ah ben, est-ce que vous avez pris le temps de vous hydrater Justement, je viens de le faire. Dès que vous sentirez d'attaque, inspirez profondément. Et mettez-vous en route, profondément. Ah, craquer le dos. Voilà. T'as ah ben, let's go, c'est parti long ça va être très long les techniques vertes correspondent à des postures de yoga Allez. arrêtez de prendre ça alors ça de clignoter ça me perturbe euh, ouais oui bon donc euh, j'ai bon bah, du coup je suis démasqué ça a été oui je suis en retournage de ce qui a été fait en vrai samedi matin, je refais exactement la même chose parce que vu qu'il y a eu les décalages de stream, c'était pas beau à voir. Donc je refais comme si c'était du vrai stream. Vous avez rien vu. Allez, go petite foulée. Je l'ai pas vu. Oh, Qu'est-ce qui lui a fait d'installer des escaliers comme ça, ici Génial Oh, je fait quoi là. Viens, continuons comme ça. Il se fout de ma gueule en plus. Aïe go. Laisse-leur en dehors de ça et écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Ah oui, je fais ça tous les matins. Ouais. Le chrono derrière la une pour attaquer. Ouais, go squat. Quat! Punaise, la vie qu'il a. C'est parti! Gardez le bassin poussé vers l'arrière. Abaissez le bassin sans trop avancer les genoux. C'est mieux! C'est bien! Je lui enlève pas beaucoup de vie. Choisissez une technique! Ouais, allez! Question triomphale! On y va! Pliez les poignets pour avoir plus de force! Super! Continuez comme ça! Super! Super! Très bien! Bien joué! Très bien! Super Excellent Joli Excellent Bravo Génial Bon travail On accélère Magnifique Joli Encore trois Bon travail Bravo Une dernière fois Bien Excellent Tenez bon Non, pas ça là. Ouais allez ça. Posture de la chaise En bas du corps. Oui Bouclier d'abdos Pressez avec les jambes légèrement pliées. J'suis cher n'oubliez pas de rester hydraté Restez hydraté ouais et squat. squat on y va cet exercice fait travailler de nombreux muscles C'est une technique C'est parti Vous devez sentir votre abdomen qui travaille Fantastique sur le ringtone essayez de vous surpasser bien encore trois. excellent très bien une dernière fois joli c'est ça utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras ne baissez pas la garde. Oh. attention vous n'avez plus beaucoup de cœur. De la chaise. Penchez lentement. Revenez lentement à la position de détente. Cet exercice fait travailler les muscles du tronc. Oui d'abdos. Continuez à presser. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. Pression triomphale. C'est parti. Ne levez pas le menton. Bien joué. Fantastique. Oh, yes. Vous avez réussi. Impressionnant. Absorber l'énergie du sol. Relâchez vers le spig, Ça, c'est crédible. Un peu plus. Ouais, je suis content. Cool. C'est fini. Oh, oui, oui, arrête. Oui, oui. Je suis pas suicidaire. Oh. Bien. Oui, c'était je... oui, cool, je suis KO. Vous allez transpirer si vous avez froid Allez vous changer, j'irai après. Temps de prendre une douche. Je suis... Euh... Je sais pas si ça se voit, mais... Euh... Yeah, ouais, c'est très. Oh, le dos, peut-être. Attendez, je regarde. Je vois. Ouais, le, le dos, ça se voit plus déjà. Je sais pas si c'est. Ah, oui, là, quand même, ça se voit plus. oui. Allez-moi ça, quoi. Je peux boire ou pas Résultat du jour.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 pour étirer votre flanc. Reprenez la position initiale, puis changez de main et de côté. Étirez-vous lentement sans forcer.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 Attention, votre bassin ne doit pas pivoter. génial, je suis content pour savoir ça pour l'ail. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos. Lentement. croisez les jambes avec la jambe droite en avant inclinez vous en avant pour étirer ah l'arrière la j'ai la pas, pas le droit de le faire bon c'est pas j'y vais tranquillement. garder la position encore un instant je peux pas aller plus loin que ça vraiment je... Là. redressez vous, et de jambe. vous ça. j'ai été opéré du bas du dos en début d'année donc pas... il y a des exercices je n'ai plus le droit de faire Étirez l'autre côté de la même manière tranquillement pour ça je force pas. Pas plus que ça. J'ai eu une, une sciatique, hernie discale, enfin tout ce qu'il faut. Retressez-vous lentement en partant à du cause bassin. du premier confinement, est-ce que je restais resté resté trop longtemps Je ne bougeais pas trop lors la du premier confinement. Et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe Donc, gauche. sciatique, Pas mal d'antidouleur et tout, kiné extrême, ça n'a rien fait. Morphine, codéine, opium, etc. Et puis au final, Changer de jambe. même avec. Euh, Déplacez votre poids vers l'avant et étirez l'autre côté. une piqûre d'antidouleur directement dans, dans le bas du dos. l'automne dernier, ça n'a pas suffi. Du coup, en février, j'ai eu droit ah, à l'opération. C'est une belle cicatrice. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. Voilà, je vous montre vite la cicatrice, je sais pas si ça va se voir. Elle est là, là. Donc c'était quand même du sérieux. quoi. Donc ça, il y a certains exercices, aujourd'hui, que je n'ai plus le droit de faire. Plus du tout. Et j'ai perdu énormément en sensibilité, du coup, vu que ça m'a touché tout le long, notamment la droite. J'ai la jambe droite, le pied droit, j'ai beaucoup moins de sensibilité qu'avant par rapport à maintenant. Si, par exemple, si je m'écrase le pied du bras, du... Pied gauche, je vais sentir quelque chose. Si je m'écrase le pied droit, je, sentis, je sens quasiment rien. Bon après faut pas que je me, me mette une. me pose une inclume une dessus, hein, bien sûr. Mais euh, voilà. C'était voilà, la petite parenthèse. Allez, c'est parti. On va pouvoir se reposer. Ah un brin de Cosette. ok. C'est sympa cette phase de récupération, j'aime beaucoup. En vrai. Comment faire pour avoir la forme Manger bon, équilibré. Bon, ça Faites de l'exercice, bah, c'est le but de, de ces rendez-vous de toute façon. Je Jetez un d'œil ici pour en savoir plus. Comment garder un mode de vie équilibré Essayez de rester actif pour aider votre corps à garder la forme. Suivez ces recommandations. Équilibrez votre alimentation. Buvez beaucoup d'eau. Restez en mouvement. Prenez l'escalier. Marchez, etc. Ça c'est les choses qu que je fasse plus souvent. Dormez beaucoup. Ça aussi il faudrait que je dorme de manière plus complète. Parce que de base, je ne dors pas très très beaucoup française. Écoutez votre corps, maintenez toujours votre activité physique dans les limites de l'agréable. Évidemment, il ne faut pas non plus pousser au-delà de ces limites, c'est dangereux sinon Comme pour tout. Nous avons terminé avec la récupération pour aujourd'hui. Petit conseil pour préparer votre prochaine session. Si les batteries des manettes joie con sont faibles, pensez à les chercher. Mais ça c'est pas un souci. Par contre je pense à charger mon micro-cravate Lavalier que j'ai pris extrait pour ces choses-là, enfin ces rendez-vous là et d'autres choses aussi. Et euh, donc ça, c'est l'émetteur, il est là, avec le micro là, et le récepteur, il est en bas ici, vous ne le voyez pas, Il et directement après au, au PC. Et ça va être utile pour d'autres choses, vous verrez. À la prochaine. Bon, les alertes, on a déjà vu. Non mais je ne veux pas paramétrer d'alerte. Il euh, faut que j'arrête d'appuyer pas sans faire exprès sur ce truc, hein. voilà, voilà, voilà pour ce premier rendez-vous, il y a d'autres choses dans les brins de Cosette ou pas Non, euh, bah, les, le reste je vous l'ai déjà expliqué, jeu de rythme, c'est un jeu de rythme tout simplement, euh, Multitâche, je vous l'ai dit, à la carte c'est vraiment le vrai programme de fitness, on verra ça peut-être plus tard, et ça c'est des exercices sans passer par l'aventure mais ce qui nous intéresse nous vraiment là c'est mêler le jeu vidéo avec l'exercice physique et je trouve que ça c'est génial, c'est super bien pensé voilà c'était Jake pour ce petit rendez-vous, je vous retrouve dans pas très très longtemps suivez euh, les réseaux sociaux IvaSound Studio pour vous tenir au courant de toutes les activités, des plannings de ce qu'on peut faire en live et euh, des autres choses qu'on peut faire hors live parce qu'il y a aussi d'autres choses Donc, euh, bah, allez jeter un œil sur Youtube tiens au passage et en plus, il y a des choses qui vont arriver sur YouTube. Euh, voilà. Abonnez-vous. C'est le moment. septembre, tout ça. Donc, c'est le moment de soutenir vos streamers préférés. Et streameuses. Voilà, euh, ouais, le Discord, je l'ai dit. Bah, à la semaine prochaine. Avec plein de rendez-vous dans la semaine. Et samedi matin. Prochaine, prochaine, prochaine session de, de Ring Fit Adventure. Et voilà. Oui, c'est tout ce que je à vous dire. Prenez soin de vous, mangez équilibré, faites du sport et de jeu vidéo, c'est pas si mal, la preuve. Allez, bon week-end, cordialement. Bisous